Je souhaitais intituler la présentation d'aujourd'hui euh, « enjeu et perspectives de la Flaubertolatrie », c'est-à-dire de l'adoration, de l'idolâtrie de euh, Flaubert. Mesdames et messieurs, euh, bonsoir, je tiens en premier lieu à remercier évidemment Madame Colling et toutes les personnes impliquées dans l'organisation de cette euh, conférence, ainsi naturellement que le public euh, présent. La conférence pour des régions logistiques a dû être euh, donc reportée, mais n'altère en rien le plaisir qu'évidemment j'ai à la présenter euh, aujourd'hui. Donc je souhaitais intituler la présentation d'aujourd'hui euh, enjeu et perspectives de la flaubertolatrie, c'est-à-dire de l'adoration de l'idolâtrie de euh, Flaubert en commençant par quelques remarques donc liminaires que je pourrais intituler Flaubert 21 donc euh, en 2021. Le 12 décembre 1821 dans l'appartement de fonction de son père, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen actuelle préfecture de Seine-Maritime, naissait Gustave Flaubert, un enfant qui marquera le monde de sa plume précieuse et savoureuse. De Salambeau à Bouvard et Pécuchet, il est l'un des plus grands écrivains français. Auteur précis, soucieux du détail, parlant de manière, pour ainsi dire, universelle, Flaubert demeure l'une des âmes les plus lues dans le monde. 2021 est une année où, littérairement parlant, cet écrivain est à l'honneur, dans la mesure où un certain nombre de manifestations, de commémorations lui sont dédiées, qui sont destinées à contribuer au rayonnement de l'homme Flaubert, de sa pensée et de son œuvre. Voici quelques exemples d'événements divers et variés, organisés notamment par la région Normandie, et ce dans le cadre du grand projet Flaubert 21. Par exemple, Bovary en 288, qui est une réécriture en tweet de Madame Bovary par dix auteurs contemporains. À cela s'ajoute un concours de nouvelles donc sur le thème qui a eu lieu déjà en mai dernier, euh, qui a pour thème l'éducation sentimentale. Une exposition Salambo, fureur, passion, Elephant. Les commémorations qui ont lieu nombreuses et variées, euh, des Flaubert, par exemple, jusqu'en décembre de cette année, un ensemble d'expositions, la fabrique de l'œuvre, on s'intéresse au carnet de travail, à des lectures, euh, un cœur simple, par exemple, à Pont-l'Évêque, euh, par Jean-François Balmer. Je l'ai noté parce que c'est le comédien qui a joué donc, Monsieur Bovary dans le film de Claude Chabrol, dans l'adaptation, cinématographique de Claude Chabrol en 1991. Ouais. Donc dans l'ensemble des manifestations donc, de 2021 qui ont été euh, qui sont encore à l'affiche ou qui ont été, euh, donc il y a, comme je disais, un certain nombre de lectures d'un cœur simple à Pont-l'Évêque par Jean-François Balmer, qui a donc joué le rôle de M. Bovary dans le film de Chabrol, un colloque, Flaubert et la politique, un projet en cours également de conception avec le musée d'Orsay, le musée d'Orsay donc pour le printemps 2022. Ainsi, le livre que nous avons co-signé, Thierry Poyer et moi-même, s'inscrit pleinement dans cette dynamique d'hommage. Qu'il prend la forme d'une série d'études portant sur différentes œuvres artistiques, essentiellement littéraires et cinématographiques, qui s'inspirent d'une des œuvres de Flaubert. C'est en ce sens que nous avons intitulé notre ouvrage « Flaubert ou l'œuvre muse ». Du latin « Moussa », la muse est l'inspiratrice d'un artiste, d'un écrivain. Gustave Flaubert, forcené de la plume, est à la tête d'une œuvre considérable. Que l'on considère la partie romanesque et ou la partie euh, épistolière, c'est-à-dire de sa correspondance. Chacun a encore en tête Madame Bovary, L'éducation sentimentale, La tentation de Saint-Antoine, Salammbô, Bouvard et Picuchet, qui sont évidemment restés des titres, euh, qui sont restés dans, qui sont des titres restés dans la euh, mémoire euh, collective, euh, voire dans les souvenirs même de lecture plus ou moins présents à l'esprit des uns et des autres. A cela s'ajoute donc la volumineuse correspondance de celui que feu Jean Dormesson appelait le viking de la littérature française, à savoir cinq volumes de la Pléiade, rassemblant, envoyés à 279 correspondants, quelques 4 273 lettres, collectées pendant 30 ans, de 1973, donc à 2003, par Jean Bruno et en dernier lieu par Yvan Leclerc, donc, qui est le président de l'association euh, des <coughs> Amis de Flaubert et de Maupassant, association à laquelle j'appartiens. Donc, dans euh, correspondance, donc, dans laquelle l'homme Flaubert se livre, s'épanche, croise le fer, s'exprime avec son tempérament, ses contradictions, sa subjectivité, et selon, évidemment, le destinataire concerné. Lui qui a cherché l'impersonnalité dans ses romans, « L'auteur, écrit-il, dans son œuvre, doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible nulle part. » Écrit-il donc dans une lettre à Louis Collet en décembre 1852. Il n'hésite pas cependant à être personnel dans cette correspondance, à faire pénétrer les destinataires de ces missives dans la Flaubert-Sphère. À savoir l'ensemble des réflexions, des questionnements, des coups de cœur et des coups de gueule, euh, chez qui donc euh, l'écrivain, euh, pour qui l'écrivain euh, avec lesquels, disons, il fait euh, corps, puisque l'homme et l'œuvre chez lui ne font qu'un. On l'aura compris, cette œuvre monumentale est à la base d'une vaste réception. Ce qui signifie qu'en qualité de substrat littéraire, elle est l'inspiratrice par la pensée du Gustave Flaubert, une thématique, un personnage, la suite donnée à l'une de ses œuvres. De nombreuses autres œuvres postérieures que nous pourrions qualifier en suivant la même logique de superstrat. Donc qui viennent s'ajouter en guise d'écho plus ou moins lointain à l'œuvre flaubertienne et qui en constitue la continuation. Rappelons pour mémoire à ce propos que les études de réception en didactique des textes, de même que dans le domaine des recherches universitaires, connaissent ces dernières années un regain d'intérêt qui oriente le champ des études littéraires vers l'analyse de la survie de personnages parangoniques ou de phénomènes prototypiques qui continuent à nourrir l'imaginaire de professionnels de la plume ou de l'image. Ces derniers réinvestissent ce substrat fictionnel en le combinant avec un superstrat, pourrait-on dire, conjoncturel, c'est-à-dire qui correspond non seulement au contexte socio-historico-culturel de l'époque où l'œuvre réinvestie, métamorphosée, réappropriée voit le jour, mais encore aux intentions octoriales sous-tendant le processus de réinvestissement. Le propre d'une œuvre littéraire complexe ou à une échelle moindre d'une figure littéraire composite est de présenter un certain nombre de caractéristiques génériques, transhistoriques, transculturelles, ainsi qu'une plasticité fictionnelle euh, assez étendue pour conférer à cette œuvre ou à cette figure littéraire une dimension euh, transfictionnelle, c'est-à-dire qui traverse euh, les époques et les types euh, de textes. Notons par ailleurs que dans une lettre du 27 mars 1853, adressée à la même Louise Collet, Flaubert envisage la rédaction de trois préfaces distinctes, la première pour une édition des œuvres complètes de Ronsard, la deuxième pour Mélaénis de Bouillet et la dernière pour son dictionnaire des idées reçues. L'écrivain, qui n'a encore rien publié, mais se sent déjà un maître en littérature, envisage de terminer son propos théorique par, je cite, « quelques considérations sur ce que peut être la littérature de l'avenir ». Tel est Flaubert, non seulement, non seulement désireux de s'imposer dans le monde des lettres par ses romans sans pareil, mais encore assuré de pouvoir brosser les traits de la littérature française des prochains siècles, comme si son œuvre, et c'est laquelle est notre idée, encore à écrire ou à publier en 1853, était promise à devenir une œuvre muse. Oserions-nous considérer pourtant que Flaubert partait de loin Ce qui m'amène à un certain nombre de considérations donc, sur la euh, Flaubertolatrice dont je parlais euh, tout à l'heure. Dans son très célèbre article intitulé « La Flaubertolatrie », Claude euh, Burgelin, en expliquant le succès de Flaubert, revenait avec une pertinence qui n'a pas toujours été mise à profit par ses lecteurs, sur, je cite, « la contradiction, la contradictoire complexité flaubertienne ». Pour mieux insister encore sur, je cite, « les contradictions conceptuelles dans lesquelles s'inscrit la recherche de Flaubert, et faire entendre que le maître serait, euh, bien malgré ses admirateurs et continuateurs, un modèle difficile à suivre et à respecter ». Certes, le même Claude Bourgelin n'était pas sans remarquer que le normand, chez le normand pardon je cite la pluralité ouverte de la réflexion et du vocabulaire flaubertien donc avant de considérer bien entendu que Flaubert représente mythiquement une des figures de l'intellectuel moderne mais pour les prétendus héritiers de Flaubert comment passer des contradictions à la pluralité Ouverte. Comment s'emparer d'une œuvre magistrale pour y lire bientôt euh, la loi du texte père, pour ainsi dire Comment faire en sorte que bribes et fragments de ce texte structurent et conditionnent les discours des fils contraint de reconnaître comment l'intertextualité, donc le rapport entre différents textes, le plus ancien et les textes postérieurs, fonctionne en eux et de fonder leur identité sur cette reconnaissance du surtexte. Sans conteste, Flaubert, par sa psychologie et son œuvre, par la poétique même qu'il a construit, ne constitue pas, nous l'avons dit, un modèle facile. Et pourtant, la Flaubertolatrie jusqu'à susciter même des dénonciations vigoureuses, tant elle a semblé parfois démesurée dans ses conséquences sur la création littéraire qu envisagée, telle qu'elle s'est envisagée après Flaubert. Ainsi, Michel Brix concluait-il son étude sur les effets de l'influence de Flaubert en rappelant, je cite, « Ce qui a manqué à notre modernité, au fond, c'est un Balzac qui aurait superbement ignoré les dictates de l'héritage flaubertien et aurait démontré in concreto, par son génie, l'absurdité de la rupture avec les conceptions traditionnelles du roman. Ce Balzac du 20e siècle n'est malheureusement pas venu. On a observé que même des écrivains comme Gide ou Proust s'étaient courbés sous le joug. En réalité... Flaubert a très vite séduit un large pan de La République des Lettres. Il a trouvé chez Maupassant, Zola et quelques autres écrivains, souvent mineurs, de premiers relais efficaces. Son œuvre de fait n'a pas connu le temps du purgatoire, si souvent imposé à d'autres maîtres, que la postérité a ensuite érigé en valeur supérieure de l'art littéraire. On se rappelle combien, après nombre d'études biographiques dans la première moitié du XXe siècle, les grands noms du nouveau roman, Nathalie Sarraute, en chef de file, ont assuré aux Normands une réputation renouvelée. « Ce que peut la littérature de l'avenir ?» écrivait Flaubert. « Mais qui peut en décider, se vanter de l'avoir deviné, et mieux encore, contribuer à la façonner Comment fixer sa propre postérité dès lors que l'on croit que la littérature de l'avenir sera forcément héritière de son œuvre, de sa poétique et de ses colères, bien plus que de ses inclinations. Écrire la postérité ou décrire sa postérité s'apparente à un défi rarement relevé, juste à la hauteur de celui qui attend précisément cette postérité littéraire, obligée, elle, de répondre à une double mission tiraillée entre deux fonctions. L'œuvre héritière doit tenir le discours incantatoire, pour ainsi dire, de l'homme littéraire, réduit à l'édification de magistères ou à la reconnaissance de modèles indépassables. Dans un effet, pourrait-on dire, de panthéonisation, d'entrée au panthéon, donc. Elle doit aussi proclamer la hiérarchisation des talents dans une sorte d'asservissement volontaire qui participe à rendre possible le voyage d'exploration que constitue l'exercice de création littéraire, des héritiers littéraires, et sans lequel il manque quelque peu d'une sorte de boussole à leur parcours. Autrement dit, la création des œuvres filles, si on a une œuvre mère, disons, sert à la fois à se retourner sur le passé pour rendre compte du génie créateur des écrivains disparus et de l'œuvre mère, naturellement, et à envisager un seul avenir possible, fondé sur la connaissance ou reconnaissance même des dix mètres comme valeur suprême. En ce sens, donc, la littérature de l'avenir euh, ne serait euh, jamais qu'une écriture commémorative, qui se donne à lire à l'occasion des grands anniversaires, comme les centenaires d'une naissance, d'une disparition, bicentenaire, ce qui est notre cas, euh, de la naissance, donc tricentenaire, etc., ou bien l'occasion des manifestations plus ou moins permanentes d'une mémoire vive. Dans tous les cas, les œuvres filles, c'est-à-dire qui s'inspirent ici euh, des œuvres de Flaubert, rappellent non seulement la grandeur de l'œuvre mère, mais encore l'influence euh, qu'elle continue d'exercer malgré le temps qui a passé, ou mieux encore, grâce au temps qui a passé. Comment envisager la commémoration du bicentenaire de la naissance de Flaubert en 2021 sans avoir, en l'œuvre de Flaubert, sans voir, pardon, dans, en l'œuvre de Flaubert, cette œuvre mère que nous appellerons œuvre muse, hein, d'où le titre de notre ouvrage, tant le processus d'enfantement, pour ainsi dire, est ici processus d'inspiration. Les études critiques ont montré l'importance euh, qualitative de l'œuvre de Flaubert, et ces caractéristiques ont été étudiées depuis longtemps. Donc ce n'est pas de cela dont il est question dans notre ouvrage. Il ne reste probablement plus beaucoup à dire. En revanche, la critique, notamment universitaire, celle à laquelle nous appartenons, donc, s'est rarement emparée des textes suscités par la création flaubertienne. Si chacun s'accorde à reconnaître l'influence de l'ermite de Croisset, puisque c'est ainsi qu'on appelait Flaubert, ne pas le faire serait rogner son prestige. On a un peu observé des publications qui se sont réclamées de l'influence de Flaubert, peut-être parce que nombre d'entre elles, de manière surprenante, n'ont pas eu accès au succès éditorial, ou mieux encore, à la reconnaissance de leur qualité stylistique. Si Flaubert a laissé comme nous l'avons appelé, une œuvre muse. Alors, celle-ci a donné lieu à des textes pour s'amuser, des pastiches à des textes hommages, sans valeur particulière, des réécritures modestes et souvent sans prétention, à des œuvres illustrées, bandes dessinées ou romans graphiques, puisque c'est l'ensemble de ces réécritures-là que nous avons considérées dans notre livre. Rien qui ne soit à la hauteur de l'œuvre muse, Peut-être, comme s'il avait existé une malédiction, pour ainsi dire, flaubertienne. Les artistes qui se sont engagés sur le chemin tracé par Flaubert n'ont pas toujours été à la hauteur des exigences du maître. Ce qui me fait arriver à un autre point, donc, la euh, reconnaissance euh, sans fin, pour ainsi dire, euh, de euh, Flaubert. Comment expliquer que l'œuvre de Flaubert, si on la considère comme l'œuvre mère, hein, nous l'avons dit à plusieurs reprises, de Tant d'autres textes ultérieurs aient donné naissance à des rejetons, euh, souvent considérés comme des copies trop pâles ou trop caricaturales, des textes transitoires, vite lus, vite oubliés, euh, sinon peut-être des critiques de l'œuvre fondatrice. Il faut lire et relire à ce sujet le remarquable ouvrage de Judith Schlanger, « La mémoire des œuvres » et ne jamais oublier une des mises en garde utiles que l'auteur y énonce. Et que je cite, « Fixons mieux l'idée que le classique, donc Flaubert, épuise sa littérature et sa langue. Le chef-d'œuvre classique unifié révèle, réalise et culmine. » Une fois qu'il est là, il bouche l'horizon et occupe toute la place. Par sa présence, il impose son présent. Il accomplit et donc il clôt le passé. Il accomplit et donc il dévaste l'avenir. Il n'échappera plus à la portée et à l'emprise de sa réussite. Tout ce qui se fera ensuite se fera à l'ombre de sa grandeur, donc à l'ombre de Flaubert. Tel est le souci avec les œuvres des maîtres, ici Flaubert. En même temps qu'elles invitent à leur emboîter le pas, à écrire en prenant leur suite, elles interdisent à la création nouvelle, pour ainsi dire un affranchissement définitif, et pourtant nécessaire, sans lequel la qualité, l'originalité, selon Flaubert lui-même, n'est pas au rendez-vous. Comme s'il est... « maillorais », c'est-à-dire les grandes œuvres, fabriquaient forcément en conscience ou pas leurs « minorets, », c'est-à-dire les œuvres euh, plus petites. Pour l'œuvre muse, dépositaire de l'originalité qui la fonde et que personne ne conteste, il est une facilité que les œuvres qui lui succèdent ne retrouvent qu'après une lente recherche, souvent laborieuse, c'est-à-dire l'accès à la singularité, à l'originalité. Car pour l'écrivain héritier, il faut alors, tout en s'inspirant de Flaubert, savoir trouver un ton nouveau, un style fait de filiation et d'une transmission assumée sans être dépendante, des sujets liés sans être redondants, c'est-à-dire répétitifs. Il faut trouver sa manière d'être en demeurant dans la fidélité, mais en sachant aborder les mêmes rivages selon des caps différents. Il faut savoir se construire dans la distinction. Comment prétendre à prolonger Flaubert sans être Flaubert et sans faire du sous-Flaubert Qu'il nous soit permis, une fois encore, de citer euh, donc, euh, la même auteure, Judith euh, Schlanger, qui explique au mieux le risque encouru dans un défi plus incertain que ne le croient les ambitieux. Je cite... Reproduire Flaubert en copiant sa manière et en répétant ses contenus, c'est probablement arrivé mais ce n'est pas encouragé. Puiser dans Flaubert pour produire quelque chose qui se nourrirait directement de ce qu'il a écrit, ce n'est pas cette idée qui tente un écrivain. Comment se marque l'impact de Flaubert Il conduit plutôt à souhaiter exister sur le même plan que lui par exemple en jouant un rôle analogue au sien et en gagnant le même genre de réputation que lui. Il conduit aussi à un souci extrême de déontologie, ce qui signifie qu'ici la pertinence est paradigmatique, elle concerne donc la figure valorisée de l'écrivain, et axiologique. Elle se marque donc par une approche à la fois très chargée et non directive de l'art d'écrire. C'est un autre impact, un impact provocateur, puissant et profond, qui pourtant ne donne à ce qu'il suscite ni son contenu, ni sa forme. Bien sûr, l'admiration se révèle aussi féconde et il est d'une euh, folie avérée de croire aujourd'hui encore qu'il serait possible de créer une œuvre ex nihilo, c'est-à-dire en ne partant de rien, à l'instar de ce fou, peut-être, de Rousseau, qui annonce à l'orée des confessions, je cite, « une entreprise qui n'eut jamais d'exemple ». Au contraire, l'écrivain qui place ses pas dans ceux de Flaubert et accepte d'écrire en refusant toute prétention à l'unicité ne s'envisage pas en écrivain à part. Il s'imagine dans un héritage fructueux et attend le résultat prometteur d'une filiation et d'une transmission utile. Il espère profiter de sa connaissance du maître pour produire à son tour, pour être lu à son tour, pour exister enfin. Il sait cependant que son talent sera plus ou moins grand en fonction du ton personnel qu'il aura à faire entendre, en dépit de sa fidélité peut-être infaillible. Face à l'œuvre, les œuvres inspirées s'écrivent donc dans la difficulté et dans euh, l'exigence. Ainsi en va-t-il de l'héritage flaubertien, capable de donner le meilleur aussi, capable surtout de comprendre que Flaubert, en effet, avait arrêté, je cite, par quelques considérations euh, sur ce que peut être, et je le répète, la littérature de l'avenir, c'est-à-dire celle que nous avons euh, étudiées euh, dans les différents chapitres de notre livre. La liste des obligations donc, inhérentes à tous ceux qui se prétendraient conditionnels ses héritiers, un jour ou l'autre. Car l'écriture résulte de l'admiration et l'apprentissage de la littérature s'opère le plus souvent dans la lecture et la relecture de l'œuvre muse, de, de l'œuvre source, de l'œuvre mère, qui donne naissance à des œuvres filles, dans un mélange aux proportions sans cesse modifiées entre ressemblance et dissemblance. Les héritiers de Flaubert ne décident guère de ce qu'ils écrivent. Sous influence, ils subissent les effets durables de leur lecture du maître. Et ils produisent bientôt une œuvre qui, faute d'être écrite à quatre mains, ce serait peut-être le rêve, leur rêve rend compte de la présence durable en eux euh, du maître, de Flaubert, donc, à la puissance duquel il n'est jamais plus possible d'échapper. Il y a chez les héritiers, bien enfoui en eux, la force du livre intérieur, dont parle Pierre Bayard, comme elle se trouve elle aussi dans l'esprit de leur lecteur. Alors, après toutes ces considérations, euh, quel a été euh, le le projet littéraire, éditorial de mon collègue Thierry Poyet et moi-même. Donc ça a été une analyse en deux temps. Thierry Poyet et moi avons voulu, dans la présente étude, structurer donc, cette présente étude en deux parties, organisées selon une temporalité toute simple. D'abord, l'analyse de quelques réécritures propres au 19e siècle, en fonction de quelques œuvres plus ou moins librement inspiré de Flaubert. Ensuite, celles qui ont marqué le 20 siècle, voire le début du suivant, donc de notre siècle, du 21 siècle, souvent plus affranchis et plus complexes. Nous aurions pu commencer par un chapitre zéro, tant il nous a semblé nécessaire de concevoir d'abord comment Flaubert lui-même a été influencé par ses prédécesseurs. Comment, en effet, ne pas interroger Madame Bovary au prisme des bourgeois de Molinchard, de Champfleury et de la question du réalisme. Comment ne pas revenir sur la crainte du jeune Flaubert devant des ressemblances de son œuvre avec celle de Balzac Le chapitre 2 suit, quant à lui, la trace du premier écrivain à s'inspirer du maître, aussi reconnu comme tel et promu en chef d'école, Ernest Fedot. On sait à quel point Fanny, puisque c'est ce dont il est question, son premier roman a été considéré comme une réécriture de Madame Bovary, la première d'une longue série. Elle donne un écho au Flaubert de la polémique et du scandale, qui n'en finit plus de nourrir les passions depuis le procès, le fameux procès donc de Madame Bovary, du roman Madame Bovary en 1857. Mais il n'y a pas que les œuvres de Flaubert pour susciter des réactions outrées. Son individu lui-même, la personne de Flaubert donc, s'est provoqué et parfois choqué. Dès lors, non seulement les écrivains, lecteurs du maître, s'emparent de ses personnages, mais ils se donnent aussi le droit d'user de sa personne pour fabriquer des êtres de papier directement inspirés de l'homme et de l'écrivain Flaubert. Le chapitre 3, en ce sens, fait la part belle au fameux Léonce de Louis Collet et s'intéresse à un Flaubert devenu personnage romanesque. Au fil des années qui passent, Maupassant s'impose cependant comme le continuateur le plus légitime de Flaubert. Avec son premier roman, Une vie, il propose peut-être la vraie première réécriture de Madame Bovary. Si tout a déjà été écrit sur les relations entre Flaubert et Maupassant, il n'était pas possible de passer outre une comparaison des deux romans à nouveau, donc à nouveau frais. À la fin du XIXe siècle, ce sont les écrivains mineurs qui s'emparent de l'œuvre du maître, de Flaubert, donc et les petits naturalistes rivalisent d'idées pour rendre hommage à l'ermite disparu. Le plus grand admirateur de Flaubert, peut-être, s'impose en la personne d'Henri Séart dans « De la tentation de Pécuchet à une belle journée », le fidèle écrivain propose des réécritures d'un grand intérêt. De son côté et à sa manière, en une œuvre mineure et malheureusement oubliée, Gabriel Thiebaud donne à lire un texte savoureux qui non seulement interroge l'écriture flaubertienne, mais aussi sa raison d'être. Dans une inspiration fin de siècle, donc fin du XIXe siècle, il renouvelle déjà l'image de Flaubert que la postérité est en train de construire. Avec la seconde partie, donc, le lecteur est invité à un saut de temps, à croire que la première moitié du XXe siècle n'a guère été inspirée par l'exercice de réécriture. Ou plutôt, nous avons fait le choix, donc Thierry Poyer et moi, d'une approche moins régie par le seul calendrier et relevant davantage de la singularité des pratiques ou de l'identité des écrivains concernés. Cette partie s'ouvre donc avec un chapitre consacré au travail de Georges Perec, revendiqué par l'écrivain lui-même, qui interroge la situation de la création littéraire au milieu du siècle, donc du XXe siècle et comment les maîtres, désormais, empêcheraient d'écrire hors de, de leur influence reconnue, mise en avant et à profit. Le chapitre 8, comme par opposition à l'exemple de Pérec, s'intéresse à une flopée d'écrivains mineurs, euh, sinon souvent déjà oubliés, qui ont tous écrit à la fin euh, du XXe siècle en revendiquant, comme un sésame qui ouvre euh, toutes les portes de l'édition et du succès, leur filiation avec Flaubert. Écrire dans ses marges, ses ellipses ou sur ses secrets, voilà qui nourrit alors une petite littérature qui n'est pas sans connaître ses aficionados, pour ainsi dire. En prolongement, le chapitre 9 s'arrête sur la transposition que nous avons appelée séculaire. Comment différentes œuvres se donnent-elles pour objectif d'arracher les textes de Flaubert à leur XIXe siècle pour les actualiser selon des transpositions qui se veulent au goût du moment, dans l'air du temps. Le chapitre suivant, le Xe, fait une place singulière à une réécriture très spécifique, le pastiche. Il nous entraîne de Proust à Gabriel Wittkop, selon l'appropriation du texte euh, du maître qui n'en finit plus de séduire et où l'héritier, enfin, tâche de se révéler aussi grand écrivain. Quant à l'avant-dernier chapitre, il s'arrête rapidement sur la question de la mise en image des textes de Flaubert, euh, le plus célèbre des ima imagophobes. imagophobes. Hein, Flaubert était, détestait les images, les photographies, et pourtant Dieu sait que euh, ces textes ont été mis en euh, image. Comment le roman graphique, ou la BD même, réécrit il l'œuvre de Flaubert Et selon quel profit pour la connaissance et la lecture du maître Enfin, l'ouvrage se termine en toute logique par une réflexion sur les réécritures cinématographiques, euh, puisque les œuvres de Flaubert, bon, Madame Bovary notamment, mais pas que ce roman, ont fait l'objet euh, d'un euh, certain nombre d'adaptations, donc de de traduction cinématographique euh, durant tout le XXe siècle. Au terme d'un chemin riche de redécouvertes littéraires, nous espérons que nous aurons apporté notre contribution à la célébration donc, du bicentenaire de la naissance de Flaubert, en montrant comment le romancier a engagé et porté, et je reviens à l'expression du début, la littérature de l'avenir, et également a incité à la relecture des œuvres de Flaubert et de ses continuateurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il y a eu un procès, effectivement, où euh, le, le procureur de la République, qui portait le, le nom caucase de Ernest Pinard, euh, donc... Euh, qui, euh, dont on commémorera le bicentenaire de sa naissance en 2022, a attaqué donc Flaubert euh, donc, euh, pour atteinte à la morale publique, puisque certaines scènes étaient considérées par euh, une certaine catégorie de la population euh, bien pensante comme scandaleuses. D'abord le fait qu'une euh, dame comme Emma Bovary, qui est quand même très jeune, il hein, faut imaginer quelqu'un qui a une vingtaine d'années, euh, est, euh, est quelqu'un qui appartient à un milieu bourgeois et qui, puisqu'elle s'ennuie dans son couple et euh, dans, voilà, dans, la, dans cette Normandie un peu, dans la campagne normande où elle est un peu perdue, euh, eh bien, trouve des amants, dépense énormément d'argent euh, et finit évidemment très très mal en se euh, suicidant. Et donc euh, les scènes... Alors bon, d'un neurotisme quand même euh, léger léger hein, que décrit Flaubert, plutôt suggestif que descriptive, euh, ont fait l'objet justement de, de ces attaques. Euh. Et d'ailleurs je dois dire que, euh, bon je n'ai évidemment pas les textes avec moi maintenant, mais que euh, les plaidoiries de Pinard, euh, donc du procureur qui a attaqué aussi Flaubert, euh, Baudelaire pardon, la même année, euh, ne sont pas sans talent littéraire. Il a un certain nombre d'envolées lyriques euh, concernant euh, l'abomination, voilà, certaines scènes scandaleuses, euh, comme la scène dite du fiacre, euh, donc où Emma a une relation euh, amoureuse, euh, voilà, euh, ou d'autres scènes, mais qui sont quand même d'une légèreté par rapport au jour d'aujourd'hui, euh, voilà, comme leur doit se confondir, point. Voilà. Puis après bon, pop, pop, on imagine la suite. Euh... Voilà donc c'est euh, à la suite de ce de ce procès-là, disons que euh, qui a été retentissant, qui a permis à Flaubert au fond d'avoir une notoriété encore plus grande euh, après. C'est une belle réclame. Au fond, Ernest Pinard a plus euh, contribué à à la Flaubertolatrie, donc euh, l'idolâtrie pour Flaubert, que de euh, qu'au fond, euh, que son contraire, hein. c'est ce qu'il voulait faire, euh, puisque cette morale euh, publique était bafouée, selon lui, mais euh, pas, pas assez pour nuire véritablement à Flaubert. Alors, c'est sûr que euh, les procès littéraires, qu'ils soient réels ou qu'on fasse des procès d'intention aux, aux auteurs, euh, alors, pour des raisons euh, qu'une partie du lectorat peut estimer être euh, euh, scandaleuse, indéfendable, euh, euh, voilà, c'est-à-dire qu euh, que ce qu'on peut appeler la « cancel culture », c'est-à-dire la culture de l'anéantisation, de l'effacement, euh, va avoir tendance à niveler, à aseptiser euh, tout ce qui pourrait être euh, scandaleux. Donc c'est sûr que euh, quelqu'un comme euh, Flaubert, à l'heure actuelle, aurait certainement, en 2021, donc, un procès euh, après l'autre. Euh, puisque euh, j'avais fait une conférence il y, a, il y a quelques années sur les colères de Flaubert. C'est-à-dire que quand il n'aime pas quelqu'un dans sa correspondance, il ne se prive pas de, de le traiter de tous les noms. Euh, euh, voilà, il n'aime pas la Martine, il n'aime pas tel ou tel critique. Ou, euh, euh, voilà, donc c'est de toute façon un... Un sac de contradictions. Flaubert, qui n'aime pas être euh, comment dire euh, dans, en présence d'un public mondain, mais qui ne peut pas se passer des mondanités euh, qui attaquent euh, souvent bon des termes bon pas crus mais quand même très directs. Euh, il euh, il aurait certainement euh, à l'heure euh, du voilà de l'asceptisation euh, à tout vent à tout va euh, certainement encore plus de de problèmes euh, à une heure où souvent il est très à une époque enfin en tout cas où il est très difficile de de dire ce qu'on pense véritablement sans risquer euh, voilà un procès euh, ou euh, une espèce de d'assassinat médiatique euh, voilà c'est euh, certainement des conditions euh, qui auraient été encore plus difficiles euh. alors euh, il reprochait à Lamartine d'avoir un... Euh, il, enfin, il lui reprochait si j'ai la bonne expression en tête de pisser froid, c'est-à-dire d'être euh, voilà euh, bon, un peu un peu mièvre, un peu niant euh, voilà dans ses considérations romantiques, alors que le jeune Flaubert c'est exactement celui qui dans l'éducation sentimentale est amoureux de Madame Arnoux, euh, voilà, mais il reproche à la Martine d'avoir un style un peu un peu faible, de ne pas être euh, euh, comment dire euh, voilà, de ne pas être assez combatif réactif, euh, voilà, de considérer euh, le romantisme euh, dans ses aspects les plus ridicules, euh, comme il peut le faire avec euh, Madame Bovary, donc Emma Bovary, dont il se moque, puisque Flaubert a une cruauté euh, terrible avec ses personnages. Emma pense, par exemple, à la fin de Madame Bovary, qu'elle euh, va donc, prendre l'arsenic et mourir euh, voilà, rapidement, euh, sans, alors que son agonie dure euh, euh, très longtemps, plusieurs jours, et donc Flaubert se moque un peu des, du grotesque romantique, disons. Je pense que c'est un peu ce dont il se moque chez euh, Lamartine, et son lac dans lequel on se noie. Euh, voilà. Ah oui, oui, oui. alors c'est euh, encore présent dans les programmes des classes de lycée, euh, des classes littéraires, euh, donc Madame Bovary qui est toujours euh, au programme euh, des classes euh, littéraires, mais c'est euh, que ce soit maintenant Stendhal, Balzac, Flaubert et d'autres grands classiques, euh, ça devient de plus en plus difficile à lire, hein, puisque... Euh, D'abord, ça ne répond pas du tout à ce qu'on pourrait appeler le formatage culturel d'aujourd'hui, hein, le formatage éditorial, euh, puisque rares sont les écrivains euh, qui euh, imitent le style de Flaubert, donc des phrases très longues, euh, un peu à la Proust, qui sont très, très amples dans ce qu'ils écrivent euh, et qui, effectivement, ont des volumes relativement épais qui se prêtent mal euh, aux, aux lectures... Euh, Oui, pour... Euh, alors, on essaie évidemment de maintenir cette fureur d'écrire, cette fureur de lire, euh, mais c'est euh, à tous les niveaux, je dois dire, aussi bien au niveau du lycée qu'après, euh, c'est euh, compliqué parce que, euh, bon, à part chez certains, évidemment, qui euh, voilà, tombent amoureux de Flaubert, tant mieux, mais euh, la plupart quand même ont du mal avec, euh, avec un un style qui est plus descriptif qu'implicite, suggestif. Euh, euh, voilà, il y a euh, toute cette ironie euh, qui, évidemment, est très présente euh, et qui euh, correspond moins aux, aux attentes ou aux capacités. Alors, pas forcément des lecteurs euh, qui ont plus d'expérience, mais des plus jeunes lecteurs, c'est euh, plus difficile. C'est maintenu euh, en classe littéraire, euh, mais avec des difficultés quand même... Euh, grandissante, je dois dire parce que c'est euh, euh, bien dommage.